Et alors là, vous voyez ce qui me petite sauce au vin avec euh, du poireau coupé tout fin. Et, et puis euh, là-dedans, il y a des lardons, il y a euh, de l'oignon, il y a, je sais pas, mis Tiens, je vais mettre un peu d'ail en plus. Et puis du poireau coupé tout fin. Et puis là-dessus, je vais rajouter les restes d'hier, de coquillettes. Donc voilà, cuisine de reste pour ce soir, les loulous moi je vous souhaite un, un bon appétit et puis dites-moi hein, si vous cuisinez souvent des restes et puis si ça sent aussi bon que ma petite cuisine au vin voilà, bon appétit